Bonjour, venons-en à une autre fonction utile du solfégiciel et importante dans la formation musicale, l'entraînement à l'audition. L'identification mélodique et ou rythmique est en fait indissociable du déchiffrage, puisque les deux opérations relèvent d'une compétence partagée nommée communément oreille intérieure. Jean-Jacques Cambier, auquel je me réfère beaucoup, parle lui d'intelligence musicale représentative. Outre l'exercice traditionnel de la dictée complète qu'on peut faire avec le logiciel, on va le voir, je propose différents exercices qui peuvent aussi entraîner et ou évaluer diverses habiletés auditives plus spécifiques. Contrairement à ce qui a été dit au sujet de la lecture à vue, des exercices fragmentaires ont ici toute leur pertinence. Car dans la vie réelle du musicien, repiquer, comme on dit, seulement les notes ou seulement les rythmes, ou encore identifier une tonalité, un mode, une métrique, voire un tempo, sont des tâches courantes. L'exercice de dictée complète de huit mesures est très facile à réaliser. Il suffit de cacher la portée et d'aller au hasard chercher une mélodie. Si on est seul à travailler, on saura évidemment les niveaux mélodiques, rythmiques et métriques qu'on a sélectionnés alors qu'un enseignant peut choisir pour ses élèves des niveaux inconnus 2. Il est toutefois possible de se faire une surprise en choisissant plusieurs niveaux de chaque sorte et l'option d'ordre aléatoire. Ainsi, on ne saura pas précisément les niveaux de la mélodie prise au hasard. Attention toutefois à ne pas dépasser, comme toujours, la limite du nombre de mélodies maximales, 250 par défaut, voire les préférences pour augmenter ce nombre, mais toujours dans des limites raisonnables. 1500 à peu près. L'idéal est d'essayer de mémoriser une mélodie entière en l'écoutant le nombre de fois nécessaire. Une fois qu'on est capable de bien la chanter, on essaye de la noter. Remarque, les mélodies originales ont souvent deux parties très ressemblantes, Parfois même, une ou deux notes seulement les différencient. La tâche est plus ardue lorsqu'on prend des mélodies combinées, car à ce moment-là, les deux parties vont se différencier beaucoup plus souvent. C'est à savoir avant de faire des dictées complètes ou partielles, car, oui, des petits exercices partiels sont aussi possibles et intéressants. On lit par exemple déjà la première moitié et on doit trouver la seconde. Assez facile pour les mélodies originales, nettement moins pour les séquences combinées. On peut enlever et chercher à identifier n'importe laquelle des parties grâce au placement du cache dans le tiroir affichage, Voir le tutoriel vidéo numéro 17 pour toutes ces manipulations. Pour ce qui est d'une écoute et d'une correction progressive d'une mélodie complète, deux informations. La première, l'écoute peut se faire par portions, mais toujours un nombre entier de mesures pour l'instant. Si vous voulez entendre la première note de la mesure qui suit, comme cela se fait parfois, il faut prendre une mesure en plus et arrêter après la première note. Et 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Le tutoriel vidéo numéro 12 vous montrera toutes les manières d'écouter une mélodie par portion. Deuxième info, la correction progressive est elle aussi facile grâce à la flèche droite qui révèle une mesure à la fois. Une dernière proposition originale faisant appel à la reconnaissance et à la comparaison œil-oreille, tout aussi précieuse pour l'oreille intérieure, c'est d'écouter une séquence cachée et la retrouver dans le répertoire en version PDF. Pour rappel, toutes les mélodies dans le répertoire sont écrites en Do majeur. L'exercice ici sera donc à réaliser soit en écoutant toutes les mélodies en Do majeur également, soit en variant les toniques en majeur et en se basant sur le rythme et les relations tonales, soit enfin en variant les modes également et en se basant sur le rythme et la seule courbe mélodique. Tous ces exercices ont en soi leur intérêt. Ce sera évidemment plus complexe avec des séquences combinées, puisqu'il faudra retrouver à quelle mélodie appartient la première partie de la phrase écoutée et à quelle autre appartient la seconde. Voici maintenant quelques exercices fragmentaires variés, comme promis. Pour les notes seules ou rythmes seuls, il suffit d'opérer comme auparavant pour cacher complètement ou partiellement une séquence. Pour les notes seules, les écrire ou alors les rechanter tout de suite après avec le bon rythme. La la la fa ré on est ré majeur, oui ré la sol fa mi ré dou, si do ré mi fa sol la Ne pas oublier l'intéressante option de changement de tessiture ou d'octave parfois négligés dans les exercices académiques, mais qui permettent l'entraînement pour certaines catégories de chanteurs ou d'instrumentistes qui ont un registre en dehors de l'ambitus habituel des partitions et dictées traditionnelles. Pour les rythmes seuls les écrire, les frapper ou les parler, en en donnant le vocabulaire approprié selon le système syllabique utilisé et ce, soit à partir d'une mélodie jouée ou simplement diffusée sans hauteur. Saute noir, quatre doubles noirs, deux croches, deux croches noires. Oui, ou deux croches, deux croches blanches, parce que quand c'est percussif, évidemment, on n'entend pas la différence. Pour l'identification rythmique, ne pas oublier l'option de transformation rythmique, qui permet de se focaliser sur la discrimination de certains rythmes qu'on souhaite travailler spécifiquement. Deux doux croches noires, deux doux croches noires. Et alors on peut transformer presque à l'infini cette séquence en variant les rythmes de trois notes par temps. Une activité centrée sur l'identification rythmique, mais donnant lieu déjà à l'écriture combinée de notes et de rythmes, consiste à faire apparaître le nom des notes entendues et à écrire la partition complète en y associant notes et rythmes. C'est intéressant pour ne pas limiter l'identification rythmique à des exercices dépourvus de hauteur. On constate en effet parfois le manque de transfert et de généralisation de certaines pratiques fragmentaires. Attention que les altérations ne sont pas indiquées, ce qui veut dire que soit on les devine grâce à la tonalité et ou l'armure visible, soit on doit les deviner également, comme dans un exercice suggéré après. de croches, croche croche de croche de de de quatre doubles sautes noir. Voici justement maintenant divers autres exercices sollicitant l'audition. On vient d'en parler. Trouver les altérations d'une partition pour en inférer la tonalité est un exercice intéressant. Il est à noter que, mis à part les altérations possibles des 6e et 7e degrés en mineur tonal, aucune altération accidentelle n'est encore présente à l'heure actuelle dans les mélodies. Cela viendra probablement par la suite. <tousse> Na, fa, fa, do, do, do, sol, do, do. do. La, la bémol, do, si bémol, la, sol, fa, sol, mi, do. Il y a donc des la bémol et des si bémol. Exact. Oui, on doit probablement être en, en fa mineur, avec normalement quatre bémols à la clé, mais les mi-bécartes marquant la sensible en mineur tonal, bien sûr. En revanche, si l'on prend l'option mode aléatoire, avec tous les modes possibles, pas seulement majeur et mineur tonal, l'exercice devient quand même intéressant. Do, Si, Si, Si, La, La, Do, Si bémol, Si bémol, La, Do, Sol bémol, Fa, Mi, Fa, Mi bémol, Fa, Mi, Fa, Sol, Mi, Ré bémol, Do, Ré, Mi. Donc il y a La bémol, Si bémol, Sol bémol, Mi bémol, Ré bémol. Effectivement, bon, je peux le lire évidemment une octave plus bas. Ça doit ressembler à un mode du genre mode phrygien, Identifier le mode à l'audition est encore un exercice possible. Discriminer entre majeur et mineur, d'une part, et à un niveau plus avancé parmi plusieurs ou tous les modes possibles. Alors on va commencer par majeur mineur avec une nouvelle fonction originale qui consiste à diviser la phrase en deux avec la première partie en majeur et la deuxième en mineur, ou l'inverse. ça c'est majeur et puis la deuxième partie en mineur effectivement on étant en Fa majeur puis mineur, bien sûr maintenant, prenons tous les modes anciens on retire ceux-là ainsi que majeur et mineur tonal, <t 'en> la la la la la la, la, la, la, la, la. Avec le quatrième degré. Très haut là, ça doit être du lydien, à mon avis ça. Eh ben oui, c'est fa lydien, fa sans aucune altération. Allez un autre. C'est du mineur tonal. Non, non, non, non, non, non, non, non. mais avec une sensible. Oui, semi-bémol mineur. Convertir une mélodie sous forme chiffrée, c'est-à-dire les degrés, en faisant abstraction des notes précises entendues, un peu comme dans le système de la solmisation, est possible en réécoutant chaque fois la mélodie à identifier dans une version transposer Na na la la la 1, 2 3 4 5 5 4 4 3 On l'avait écouté 5 4 4 4 3 5 2 1 1 7 1 7 encore une fois 5 4 4 4 3 5 2 1 7 1 7 1 7 1 2 7 5 4 4 4 3 5 2 1 7 1 7 1 7 1 2 7 À présent, dernier exercice, l'identification d'un tempo. Il est utile dans la vie musicale réelle de percevoir plus ou moins à quel tempo se déroule un morceau. Pam, pam, pam, pam, pam, pam. Hmm, 98, 100, par là Ah oui, 96, j'étais pas loin. Tiens, je vais plus lentement, mais au hasard. Il me semble que c'est encore plus lent que la seconde, je dirais 56 ou 58. Ah non, 60, c'était juste une seconde. Des exercices d'identification de la métrique ou de la clé ne sont pas encore réalisables pour l'instant, mais ils le seront sans doute dans une version ultérieure du logiciel. Voilà, j'espère que cette longue vidéo vous aura donné de nombreuses idées d'activités d'audition avec le solfégiciel et vous aura convaincu de l'intérêt de tous ces exercices. A bientôt